On s'y va on s'y a, on on I am Mobar! no no no. Sorry, uh, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. No no I am number one, mobile, number one taxi cup of India. Everyone always shoot me, man, for no reason. Fucking idiot. I got the music, the tunes, everything. Look. Helicopter! Helicopter! Let's go baby! Tell me if you're alive! <laughs> yeah, let's go! I take you to the final, baby! I take you to the final! What is your name, baby? Choi choy. choi choy! Welcome Choi <laughs> Choi! My name is Mr. Uh, Big Bala singer. Okay, nice, mm -hmm. to uh, nice to meet you. Nice to meet you, Missara. Alright, let's have some fun baby. Fun yeah, yeah. time, good time. You want some yeah, music? man, man, yeah, I love music. Can I can I have songs? <laughs> good song? Which song do you wh Which song do you want, motherfucker? Um a song man! A song with Karash. Ah, da, da, da, da, da, da. Karash song, my right. friend! Alright, you want that? Okay, okay, okay. Yeah my friend, yeah. Okay, get ready, get ready. Make sure you shoot I, in the sky, you know? I, I'm ready. Alright, three, two, one, This is my favorite. Shoot in the sky, motherfucker. Hello, baby. You like the music? Man, I fucking love this song. I don't like this song. I love this song, brother. Okay, do you want Oba premium? You want upgrade? Upgrade? Yeah, upgrade. New song gear. Upgrade, upgrade, upgrade. Ah, right, new vehicles. New upgrade, okay. Okay. upgrade. Oh, upgrade. Beautiful, upgrade. Beautiful, welcome, beautiful. welcome, welcome, welcome. Welcome baby motherfucker, welcome! Helicopter, helicopter! <laughs> All right. Man, it's a good moment, man. Oh, what is it? Can you sing me a song? Yeah, of course, my friend. Wait! It's a French song for Espania, my friend! Sing it, sing it. Yeah! Viva la corrida, my friend! Non, non, non, non, corrida Bye, bitch Je peux pas tenir mon phone et orienter la caméra, il m'a normifié le bâtard je que j'aurais pas dû avoir confiance en ce moyen de transport indien, les gars. Il m'a promis la confiance, chat. et je me suis fait... J'étais trop dans... Moi, j'étais trop dans l'ambiance, les gars. J'allais mettre du, du lorry, après, sur un air latino et tout. Et lui, il s'est joué de moi. Je me, suis, je me suis laissé arroser. Je crois que j'ai aimé ça, les gars. Tu sais, quand t'es fatigué de la vie, t'es allongé, tu t'es battu contre 15 mecs, et un que mec arrive avec son chibre... Son chibre à l'air, t'es en mode... Vas-y, tu vois, Genre je me suis battu, j'ai fait ce que je pouvais. Thank you enfin, Merci, français. L'autre il est low HP, il, avoir... il est crack shield. Il doit être en PLS en fait. Il est mort. Je sais qu'il y a des streamhackers dans cette game. Je vais aller me mettre dans ce bâtiment. J'ai la flemme d'aller looter, je suis certain que l'un d'entre vous va me va m'amener ce dont j'ai besoin Quelques minutes plus tard Yo show! Yo Ouais Tiens tiens c'est ce qu'il veut pour toi Attends tu je suis là je suis là Oh c'est chaud Tiens Ah c'est chaud Tiens tiens tiens tiens c'est tiens Attends attends attends attends Tiens tiens Ah mais moi j'ai l'impression d'être à lui hein Tiens, tiens, tiens, il va te tuer il y a des <rire> Non, je vais pas le tuer Mais ah. bah attends, mais moi je suis pas ça c'est parler moi j'suis suis la musique moi Moi je suis ta musique, attends Vas-y mets de la musique, pourquoi tu parles d'accord bah T'as oui. quoi... quoi, pour moi Bah le... tu m'as fait un coup très, hein bah, merci je bah ouais, je te... Merci si tu non, non, je suis bien, je suis bien, c'est cool. Vas-y. Eh, hey, bon courage, Attends, hein. je m'existe tout ça. Bon. Merci, merci. attivez bien. Vas-y, viens c'était. C'est donc ça le multiverse. C'est donc ça. Eh, hey, fais pas le copain hein. Eh, hey, mais attendez, moi j'ai pas d'arme. attendez, faut vraiment que je trouve une arme. Vas-y, prends une arme, je recharge moi. Enfin, je recharge la caisse avec DS. Vas Vas-y, tonton. Me vise pas comme ça, on dirait que tu vas tirer. Ah, y'a quelqu'un qui arrive. Oh merde, ah, ouais. j'arrive, j'arrive. Il a niqué la caisse Ah il est parti, s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Ah il est fou lui hein Et Il a niqué la caisse. Putain de merde. Ah ouais. Oh wesh <rire> Oh tape en entrée féro. Et après on me demande chat sérieusement de faire des Game Viewers. J'en fais toute la journée. Attends, ah, attends, attends ah, que la que la que la eh tu fous quoi là Vas-y moi Ouais, ouais Eh chauffeur à gauche Eh c'est bien, c'est bien bon, Il a baisé tout le monde C'est passé trop de trucs, chat. Genre il a un mec, il est monté, il a fumé euh, NL euh, Samy. puis il a il a rôti précision, puis il a essayé de me fumer. Du coup il s'est il s'est enfui en caisse, et il s'est pris un pruneau, à, je sais pas combien de mètres. Hé t'es français Tire pas. Je sais que t'es français. Ne tire pas, mec. Ne tire pas. Ne tire pas. Ne tire pas. Ouais, je sais. Pose tes armes, pose tes armes, pose tes armes maintenant. <rire> t'es vraiment une pute d'avoir en fait ça. Oh, j'ai graillé le respect, les gars. Le mec, il fait un truc dégradant, je le fume derrière. La game est surnaturelle. En fait c'est passé beaucoup trop de trucs pour une seule game, j'ai l'impression que cette game c'est un film. Amateur. Oh <rire> quoi Quoi T'étais caché dans un escalier avec un bouclier <rire> et il me dit que c'est moi la pucie. Oh le mec, le mec qui a honte de rien, tu sais. J'attendais que des gens arrivent. Hop. Oh BWR, ça va Vas-y bonne chance, Rien à toi. Non Non. Putain mec, j'ai eu bon cœur. J'ai eu bon cœur et ça m'a perdu. Peut-être qu'il a pu se réanimer Il y avait vachement de monde qui montait là Ah, oh, il a pu se réanimer, il est pas mort En fait j'ai vu écrit ultra dans son pseudo donc je l'ai pas tué